prière pour les vacances. Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route, qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix. Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l'orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand il se trouve seul et désemparé. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour, que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com